et salut tout le monde c'est coxing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va jouer un vieux jeu bah, vieux, il n'est pas si vieux que ça mais euh, il a bah, celui qui a créé ce jeu a ah, euh, lancé un nouveau jeu que qui explique la même histoire donc euh, c'est moins joué mais vraiment beaucoup moins joué ce temps-ci mais euh, je l'ai eu pour euh, euh, 99 centimes sur Steve du coup pas l'acheter je l'avais jamais acheté pour l'instant je pense qu'on va faire une, euh, une petite série là-dessus je vais faire euh, pour cette vidéo au moins 10 jours pas plus donc euh, <coughs> on va parler à tout petit peu donc on va on va commencer déjà commençons Euh, bah si on va faire classique hein. donc euh, on va faire euh, on, va, on va faire euh, apocalypse euh, et euh, j'ai déjà fait entraînement euh, j'ai fait tout seul euh, ouais j'ai testé le jeu mais c'est vrai que j'ai pas joué j'ai regardé quelques let's play mais ça m'a jamais euh, voilà bon moi je vais jouer alors on a plusieurs euh, difficultés donc on a euh, on a le temps d'exploration on a euh, on a moins on a des euh, on a euh, la fragilité de la famille ou des problèmes ou des visiteurs très indésirables et euh, bon facile il euh, y en aura très peu les survivalistes les ça va c'est correct après il ya fatman qui est normal euh, t'as que 10 secondes d'exploration t'as temps de collecte de 60 secondes et enfin euh, il yeah. ya il y a des valises remplies, valises de travail, enfin il y a un peu plus de choses hein. bon après je peux choisir qui je veux, bon, je suis quand même le mec euh, et puis après les difficultés là t'as zéro temps d'exploration et euh, t'as comme euh, beaucoup d'or de, de visiteurs indésirables t'as presque tous les jours des, des problèmes euh, enfin c'est bon on va commencer par ça parce que comme ça si je meurs Peut-être qu'on ira en normal mais pour l'instant on va faire facile parce que voilà c'est ma première partie Je dis j'ai commencé avec vous Bon on va y aller Donc j'ai quelques notes à vous parler aujourd'hui euh, euh, J'ai fait quelques notes donc on a des petites discussions à parler euh, euh, Donc euh, là je, je vais d'abord jouer parce que sinon ça va mal aller euh, ok, je, je, je vais regarder là tout ce qu'il y a Donc là on va prendre la hache, je sais bien où elle est Faut trouver le masque, ça je sais jamais où il est C'est chien Je cherche toujours après le masque Ok, lui il est là Il n'y a rien ici Ok Allez go go go oh, merde, elle est trop grosse elle. Prendre un peu d'emprisonnement D'eau, allez go c'est parti Prendre ça, ok, c'est bon. Alors, on va euh, prendre deux dessous. Oh, on a trouvé le fils, c'est bien ça. Euh... Ouais, la putain, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Alors, on va prendre de la hache, comme j'avais dit. Ok, elle prend deux places. La hache, voilà, on va prendre ça et ça. Ah, oh, merde, il y a la femme à prendre. Moi, je l'ai oublié, elle. Ok, je vais la prendre. Ok, on a la radio aussi. Sur la radio, je suis pas loin. Ok. J'y étais presque. <rire> Putain, c'est. C'est trop court. Bon. Bon, euh, je me suis fail, Je vais recommencer. Bon on va recommencer hein, euh, parce que je me suis totalement fail au début Alors on a la femme qui est là euh, On a euh, la hache qui est juste là On a le fusil qui est juste là c'est bien il y a tout qui est tout près euh... Oh ça c'est bien ça je vais prendre ça Ok euh... Mais, je toujours... Mais je trouve toujours pas le masque ça me saoule le Masque il est souvent sur soit mur oui. Ok on va, prendre la... euh, on va prendre la fille qui est juste là de la petite fille, euh, voilà. Euh, J'aurais pu prendre le, euh, un truc de plus, mais non, bon. What? Ah merde, ça a failli. J'étais de l'autre côté. Euh, hop, on va prendre la valise qui est. Merde, c'est pas à prendre ça. Euh, on va prendre la. Le, le petit garçon. On va prendre ça. On va prendre. La non. Enfin. Hein? Ok, on va prendre. Euh, la femme. On va prendre aussi la carte là euh. Ah merde je peux pas, fuck On a le fusil qui est juste là Ça va en être... reprendre comme ça Putain c'est pas facile euh. Très clairement ça me stresse Je pense que c'est tout, mais j'ai pas d'apprisonnement. C'est chiant. J'ai pas pris de soupe. J'ai pris qu'une truc d'eau. De... C'est. Euh... Je pense que c'est une de ces difficultés, cette partie. Ça va, on a deux soupes. On a quelques munitions. On a quand même beaucoup de tout. Ça va. C'est au... encore raisonnable. Parce qu'ils mange pas beaucoup. Ok. On a tout réussi. À atteindre l'abri à temps, c'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous ne souvenons pas avoir emporté ces provisions dans l'abri, mais on ne voit pas, se, on va pas se plaindre. Il aurait fallu faire un inventaire, on n'oubliera pas la prochaine fois. On n'a pas beaucoup de nourriture, personne ne s'en plaint. Pour le moment, d'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous soucier pendant un moment. On n'a pas eu le temps de prendre tout ce dont on avait besoin. Mais on a de tenir quelques jours, pourvu que ça soit suffisant. Alors... Pour le premier jour, je pense qu'on va rien prendre, parce que voilà, ils sont, sont ravivés à mort. Les conditions actuelles rendent la vie dure, Vu que ça soit bientôt fini. Sinon, on a des risques de finir à pourrir ici. Euh, très honnêtement, cette idée ne nous plaît pas beaucoup. Ok. Parfois, tout nous semble vain, mais il faut se rendre saisir et croire à l'avenir. L'armée ne doit pas être loi. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui euh, pourvu que ça dure, euh, d'aller bien. Euh, Timmy euh, se porte bien. Dolores aussi et Ted aussi. Bon, euh, c'est-à-dire que on n'a rien à donner. Euh, euh à eux, pressant. En regardant la carte de plus près, euh, on, on a remarqué quelqu'un qui avait dessiné des indications bizarres dans un, un, un, un, un des coins. Est-ce que ça peut nous mener à un trésor Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un vérifier Je pense qu'on va envoyer euh, Le petit euh, Ted, je ne sais plus comment il s'appelle en fait. C'est euh, Fred, je sais pas quoi. Je euh, voilà. sais pas si c'était dit. Oh, je sais plus. Euh... Troisième jour. On suivait la carte de près, de trop près peut-être. Car nous n'avons pas vu le tas de gravats euh, devant nous. On a trébuché et déchiré la carte. La chasse au trésor est terminée. Enfin, putain la carte, quoi c'était utile. J'aurais peut-être pas dû envoyer quelqu'un. On était vraiment inquiet pour Tibi. Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Il nous reste un peu d'eau marie Jane, elle n'a pas arrêté de demander tous les jours. Ok. Donc Marie-Jane, c'est la femme de me souvenir. Timmy fait euh, ce qu'il peut pour.. Euh, il, a, bon, il a rien de, de besoin, Timmy. Dolores commence à être sérieusement déshydraté. Donc la fille a besoin euh, d'eau. Et Ted a besoin d'eau vite. Donc, tout le monde a besoin d'eau. Bon, je se met aussi à Teddy parce qu'il a été faire au euh, tub promenade. Une grosse bouteille d'eau La zone est encore radioactive Sortir maintenant n'est pas sûr Sauf si, bien sûr On voulait tomber malade est en pleine forme Il pourrait sortir demain On peut envoyer Dolores en expédition Marie-Gène au meilleur de sa forme Et Timmy a l'air euh, partant Pour cette expédition euh, Je pense qu'on va rien envoyer aujourd'hui euh, bah, Demain plutôt et, euh, Parce que pff, ça va... Euh, en fait, il y a encore des radiations, comme ils l'ont dit. Euh, j'ai pas de, j'ai pas trouvé le masque. Donc, sans masque, je pourrais pas aller très loin. Euh, donc, je ferais venir avec un mec malade. Et euh, ça va être pénible. Masse. On vient de se souvenir qu'on avait prévu des vacances au soleil dans deux mois. Si le Nevada existe toujours, on ira, hein. En général, il épargne les régions à touristes. Et ouf, hein. Il est bon d'avoir des plans à long terme. Mais alors qu'il y est, il serait plus sage de s'occuper des rations. De tout. marie -Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dit. Donc, pas besoin. Rien de nouveau pour Timmy. Aujourd'hui, ça va bien. Donc, pas de vague. Et, euh, te dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, promis. Donc, il va bien. Euh, rien à donner. Pas faim, ils enfin, si auraient faim là, euh, je serais dans la mouise parce que j'ai pas du tout de. enfin, de, j'ai que deux de canettes de. Euh, faut s'impressionner euh, de bouffe. Hein. Bon, notre quartier est toujours asiatif, Une expédition, on adore pour être. Oh, je... non, encore pas parce que. non. On n'était pas très proche de notre famille, sauf peut-être de Tati Ada à la campagne donc ça ne nous étonnerait pas qu'elle se préoccupe plus de ses vaches que des pompes euh, atomiques euh, c'est dommage euh, qu'on n'ait pas de photos d'elle ici peut-être que si en fait on les a rangées dans des albums il y a quelques temps après les avoir sauvées euh, de la cafetière renversée on n'a pas Je pense qu'aujourd'hui, on va envoyer quelqu'un. Alors, nous sommes coincés ici sans photos, sans nouvelles et sans pensées agréables. Quelque... Quel monde cruel. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marie. Jane, aujourd'hui, si me va bien. Euh, et Dolores euh, aussi. Et Ted... Ça va, donc, rien à donner aujourd'hui Pas de De besoin Attends, je vais voir une mouche, je te jure J'ai cru vraiment qu'elle était vraie, parce que J'en ai marre des mouches, pour l'instant alors, on va envoyer quelqu'un, je pense Je sais pas qui, sûrement Pas facile de prévoir la possible Par définition, la Prévisible est imprévisible On a un peu Été pris de court Ouais donc euh, aujourd'hui je vais dire qui va partir Et euh, voilà Les beaux souvenirs sont une chose Mais il va falloir s'armer contre les, la dure euh, réalité qui nous attend marie a cru le mot de Timmy a besoin à reste euh, doit boire Et euh, Ted aussi Donc tout euh, le monde doit boire C'est bien connu ça Ouais encore une bouteille, il nous trois bouteilles Alors on va envoyer je pense euh, euh... Attends, attends, attends, attends, attends. Je pense qu'on va envoyer avec la petite lampe torche bon, Je sais pas. J'ai peur qu'il la perde parce que j'avoue il les perd C'est une blague Attends, on a la carte qui est en fond là Elle eh, est encore lisible, je suis désolé Bon, mais que c'était un jeu, on n'a plus la carte. Bon. Marie-Jane est affamée. Euh, Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Il se porte bien. Marie-Jane, donc, la femme est affamée. affamée. Euh, Dores a un petit creux. Bon, je vais les laisser euh, comme ça pour l'instant. Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Ok, ok. Donc, hop, on va donner à... Ah, elle, pardon, pas ah, justement. Voilà. Décide de garder notre calme dans cette euh, situation. Avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire. Sinon, ça risque fort de devenir la loi de la jungle. Ok. Huitième, huitième jour. Oh, voilà. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Donc... Ouais, quoi, tu fous de ma gueule, je vais donner à bouffer le hier. Ok, Timmy a besoin de manger et euh, ce n'est pas la maison de ses rêves. Mais Dolores a l'air de se plaindre, de ce Ouf. Donc, c'est-à-dire que je vais donner à eux et pas à elle parce que qu'elle. Elle vient d'avoir à, à bouffer, c'est quoi cette blague Pas hier. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Des gens ont peut-être été sauvés. Il faudrait se renseigner. Mais pour ça, on a besoin d'une radio. Je n'avais pas pris de radio. Ah oh non, j'avais pris dans la première et je pas pris dans la deuxième. Oh, fuck, ça aurait été bien. Ça aurait pu être super bien. On, on en sait mieux on se porte un jour de plus sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer marie jeanne a besoin d'un peu de nourriture la désattraction de marie jeanne ne prévisage rien de bon donc là, marie jeanne putain elle est vorace hein. elle a besoin de bouffer elle a besoin de boire donc je lui ai donné à boire seulement euh, voilà tout petit peu à petit creux mais euh, on m'a laissé avec son petit creux petit est faible euh, pour le jus de pomme. Mais là, il le tuerait pour une gorgée d'eau. Il met aussi de reste à voir euh, de temps en temps. Donc, hop, hop, hop. Hein, quand on est, euh, est terré dans un abri atomique euh, si il y a bien une chose à laquelle on s'attend pas C'est d'entendre le bruit d'une trompette Ce joueur de trompette était loin d'être professionnel Et n'avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri Et nous ont demandé de laisser entrer mon joyeux luron. Pour qu'ils puisse voler Aux riches Pour donner aux pauvres Est-ce que on les laisse rentrer Je suis désolé, euh, on va déjà pas assez de provisions Fuck it bien, bien, euh, C'est bon pour, pour nous je pense pas que je vais se Si on va donner beaucoup de choses aux autres Bon, dixième jour, on va voir On a préféré De pas répondre à à garder la porte fermée jusqu'à ce qu'il s'en aille. On n'est pas sûr de vouloir euh, les voir revenir, même s'il avait l'air inoffensif. Dans les temps qu'il court, difficile de faire confiance à qui que ce soit. Personne n'est à l'abri d'un coup monté. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est euh, compréhensible. Il a taille de cercueil. Ok. Marie-Jesse ne rien de bien. Timmy n'a pas besoin non plus. Et euh, Dolores, s'il euh, avait quelque chose à dire sur Dolores, serait écrire ici. Ok, rien à dire. Ok, on passe. Notre poubelle est devenue dégoûtante. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de la regarder pour avoir l'appétit coupé. Euh, on ferait quand même mieux de nettoyer de tout ça. Ces gros cafard vert n'aspire ah, vraiment pas confiance. Ok. Alors euh, je pense qu'on va terminer cet épisode euh, là-dessus. On est au 11 ème -jou jour. Euh, alors euh, ça me rassure pas. Il n'y a pas encore euh, euh, Ted qui est rentré. Euh, je me demande. J'espère qu'il n'est pas.. Qu il est, pas il est pas malade à cause d'une radiation. Mais je vais quand même donner une emporte. J'espère qu'il l'a tenu assez correctement. Parce que voilà. Bon euh, Alors euh, Dites-moi dans les commentaires si vous aimez euh, ces voirs de vidéos, euh, si je pourrais changer quelque chose et euh, Je pense que. On va avoir un rythme un tout petit peu plus constant, mais bon, voilà. Alors, euh, Allez voir euh, euh, mon. tuteur Twitter, euh. Twitch, pourquoi pas, et euh. Discord, j'ai un serveur Discord, mais euh, bon, je pense qu'il y a personne qui va aller dessus, n'est-ce pas euh... Donc, je vais lui laisser là, à la prochaine, bye bye